Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de voir comment on peut réaliser la destruction d'un objet avec Unity. Alors dans l'occurrence ici je vais utiliser cet objet qui est une, un tabouret qui va être complètement adapté. Alors il y a plusieurs façons de faire euh, et pour que ça marche il faut ici que votre modèle soit euh, bien structuré. Je vais y revenir dans quelques secondes. Alors il existe aussi d'autres façons de faire. J'ai d'ailleurs fait un tutoriel sur cette chaîne euh, avec Blender et le plugin Cell Fracture qui permet de fracturer des mèches et euh, de ce fait de faire des objets euh, qui vont pouvoir un petit peu se, se détruire. Euh, à la manière un petit peu de bloc qui, qui éclaterait, etc alors cette technique là va être plus adaptée justement aux objets c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un tabouret et euh, pour que ça fonctionne ce modèle ici vient euh, de l'assessor il s'appelle wooden chair et si vous regardez à l'intérieur j'ai des parties la première partie qui va être ici ce euh, pied une deuxième avec ce pied à l'arrière un autre pied, etc. La partie 5 représente l'assise, et les autres parties, les petits barreaux, comme vous pouvez le voir, qui viennent séparer ici euh, les pieds. Donc ça, euh, c'est parfait. La hiérarchie de ce modèle va euh, vraiment être facile à utiliser justement pour réaliser ce genre de destruction. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va sélectionner en première en première chose tous les parties. Je vais prendre mes 13 parties. Et qu'est-ce que je vais faire Je vais lui ajouter ici des Mesh Collider. Alors Par défaut, Unity va être capable, comme vous pouvez le voir ici, euh, bah d'aller chercher l'objet. Ici, le mesh, c'est cube 1. Vous pouvez voir, ici, partie 6, c'est le cylindre. Hein, c'est un cylindre. Et euh, par défaut, Unity est capable d'aller les chercher. Par exemple, si je prends la partie 5, on peut voir qu'au niveau du mesh, ici, c'est bien ce cylindre-là. Donc ça, c'est parfait. Alors, ce qu'on va devoir faire aussi, pour que ça fonctionne et qu'il y a bien de la collision, c'est passer ici en convexe. Donc on va le passer en convexe et on peut voir qu'ici, moi, j'ai ici une erreur. « Fallait to create convex euh, » pour le cylindre. Et en fait, est le cylindre, ça va être ici l'assise. Alors je le sais parce que j'ai déjà testé, mais euh, vous allez voir ce qui va se produire. La suite, en fait, logique, on peut voir ici déjà que je n'ai pas de collider au niveau du cylindre. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner ce cylindre. Et au lieu de lui mettre un « Mesh Collider », je vais lui ajouter un « Box Collider » va être beaucoup plus simple. Alors pourquoi j'utilise ici euh, des mèches Tout simplement et en l'occurrence surtout pour les pieds. Parce que si j'utilise un box collider euh, au niveau du pied, regardez là c'est bien adapté. Si j'utilise un box collider, je vais décocher le mesh collider et je mets un box collider. Regardez ce qui se passe. Je vais avoir un petit problème en fait parce que mon pied est un peu de biais et le mèche ici, donc ça va pas tomber vraiment au sol. Donc on va plutôt préférer utiliser des mèches collider pour celui-ci. Donc maintenant c'est bien, j'ai bien mes mèches partout, j'ai pas de souci. Si je lance la scène, j'ai plus de message d'erreur, étant donné que j'ai mis un box collider à l'objet ici qui posait problème. Donc ça c'est parfait. Maintenant ce que je vais faire, je vais ajouter à tous les objets toutes les parties un rigid body. Et là je vais passer la propriété is Kinematic à true. Alors pourquoi je fais ça Parce que regardez ce qui se passe. Si maintenant je lance ma scène je vais me mettre ici en normal euh, et que je décoche la propriété iskinématique. La physique va opérer, regardez. Tout tombe sans aucun souci. Et donc ça c'est parfait, c'est ce qu'on va devoir faire au niveau du code maintenant pour pouvoir justement euh, détruire cet objet. Donc je vais ici créer un nouveau script C Sharp que je vais appeler destruction. Ce script je vais l'allouer euh, à mon objet wooden chair qui est mon tabouret. Je le mets ici. Et on va aller l'éditer ensemble. Et on va donc ici supprimer ces méthodes. On n'en aura pas besoin. On va créer une méthode qui va s'appeler Destruction. Euh, on ne peut pas la nommer pareil. Donc euh, je vais l'amener Ob Object. Alors cette méthode, c'est tout simplement... Je vais devoir parcourir les enfants de euh, mon objet. Et aller désactiver le Rigid Body et la propriété iskinématique. Pour ça, rien de plus simple. J'utilise une variable de type rigid body et je vais en faire un tableau. Je vais l'appeler ici euh, rbobject. Et je vais dire que c'est égal à quoi à get component in children, components au pluriel. Et je vais aller chercher les composants rigid body qui se trouvent dans les enfants tout simplement, euh, ici de, de mon objet. Donc je vais récupérer sous forme de tableau. Le tableau s'appellera rbobject et maintenant la chose... À faire ce qui est trop simple c'est d'utiliser une boucle for each et dire ici déclarer une variable rigid body qu'on va appeler rb dans quoi dans rb object qui est ici juste au dessus Bah à ce moment là à chaque passage dans la boucle je vais faire un rb is kinématique égal false. ce qui va me permettre de désactiver ici euh, tout simplement tous les is kinématiques en un seul coup donc c'est exactement ce qu'on veut maintenant je vais devoir euh, utiliser ça j'aurais pu faire une méthode publique pour de ma destruction object mais euh, dans, pour ici dans le but du cours je vais juste cliquer sur l'objet pour le détruire alors pour ça j'aurais besoin d'un collider je vais utiliser la méthode void on mouse down et pour ça j'ai besoin d'un collider donc je vais utiliser un box collider au niveau de l'objet ici wooden share je vais le passer en S trigger pour pas qu'il y ait de problème de collision avec les objets et je vais essayer de l'adapter très rapidement parce qu'encore une fois c'est pas ce qu'il y a de plus important C'est un objet, ici un trigger, qui va juste permettre de cliquer pour euh, détruire le tabouret. Donc voilà, je m'occupe du côté aussi, bien que c'est encore une fois très pas très important. Voilà. Donc maintenant, euh, je vais pouvoir coder cette méthode. Donc je l'utilise ici, tout de suite derrière, dans le même script, void on mouse down. Qu'est-ce que je fais Destruction object et ça ça va suffire maintenant pour gérer euh, mon objet et le détruire alors on va tout de suite tester je mets ici en plein écran alors il n'est pas en plein écran peu importe c'est pas grave je clique sur l'objet et là on peut voir que ça tombe bien alors ce qui va être intéressant c'est que maintenant par exemple au niveau ici euh, on peut voir que lui il chute un peu bizarrement euh, ce qu'on va faire on va pouvoir modifier sa masse et par exemple le mettre un peu plus léger que les autres ce qui va donner normalement une chute un peu plus dynamique voyez Et là, c'est carrément euh, crédible. Donc ça, c'est vachement intéressant parce qu'on va pouvoir agir sur euh, les rigid body de chaque objet. Euh, et on va pouvoir, vous pouvez voir à quelques lignes de code, simplement en manipulant la physique et les colliders, euh, détruire un objet. Donc pour ça, évidemment, il faut que l'objet il ait quelques parties. Et évidemment, euh, si, si euh, j'avais que l'assise et les barreaux en dessous, ça n'aurait aucun sens, ça ne fonctionnerait pas. Là, il faut vraiment que toutes les parties soient distinctes. Alors euh, vous pouvez voir il n'y a pas grand chose d'autre à dire le script est simple à comprendre n'hésitez pas en tout cas on va refaire un petit essai ici en plein écran mais on peut voir que l'effet il est bien là les barreaux sont bien inter. Euh, j'ai bien eu euh, la chute Et, euh, ça fonctionne très très très bien c'est très réaliste en tout cas euh, comme vous pouvez le voir ici on refait un dernier essai mais voilà. Donc, euh, voilà comment vous pouvez réaliser une destruction d'objets avec Unity. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous servir. Alors, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, un petit commentaire. Ça m'encourage aussi à continuer. Ça prend pas mal de temps, donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.